de Black Friday, il faudrait comprendre d'abord le sens de cette période intense d'achat où les entreprises font énormément de ventes. Il faut comprendre en fait que Black Friday, c'est un concept qui est né aux États-Unis et au Canada, qui se fait après la fête de Thanksgiving. La fête de Thanksgiving, c'est une fête qui se fait également aux États-Unis, qui se fait généralement le 4e jeudi du mois de novembre où ces personnes -là, ceux qui vivent aux états unis font une action de grâce pour dire merci à Dieu en fait pour la bonne récolte qu'ils ont eue au cours de l'année. Donc euh, ce lendemain là, les entrepreneurs et tout cela font des remises importantes sur leurs produits. ce qui crée en fait d'énormes ventes qui créent en fait un grand effet en matière d'achat chez les clients. L'idée c'est de faire des remises. Donc si vous devez appliquer en fait une stratégie de Black Friday, ce sont des remises en fait. Mais il faut pas appliquer n'importe quelle remise. Il faut être en fait plus malin parce que si vous faites la même chose que les autres personnes, vous allez de remise en remise et vous perdez en fait sur vos marges. Ce qu'il faut faire lorsque vous devez faire une remise, c'est de sélectionner un produit en fait dont vous détenez l'exclusivité. Idéalement. L'exclusivité, c'est quoi Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que c'est vous seul en fait qui détenez ce produit-là dans la zone ou bien dans la ville, dans le pays dans lequel vous êtes. De sorte que quand vous créez une remise sur ça, les gens vont venir chez vous, dans votre magasin, où vont vous appeler spécialement pour ce produit-là. Parce qu'il est rare, tout le monde ne l'a pas. Donc c'est de créer en fait ce effet là Ou encore un produit sur lequel très peu de personnes font des remises. Donc l'idée c'est de faire en sorte que les appels puissent converger en masse vers vous. Donc ça dépend en fait de la sélection du produit sur lequel je vais faire ma remise. Je ne vais pas faire la remise sur tous les autres produits que les gens font à tout va sur Internet et tout ça, je vais faire une remise spéciale sur un de mes produits qui est beaucoup convoité. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir faire mouche au cours du Black Friday. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous faites le Black Friday, si vous vendez un produit à achat répétitif, idéalement, que le client a un produit chez vous initialement qui peut acheter un second produit. Il faut faire le suivi, une notion dont j'ai parlé dans des précédentes vidéos. C'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir rentabiliser encore plus dans les mois à venir, dans les jours à venir et tout cela. Parce que si vous voulez seulement vous baser sur le Black Friday, c'est vrai que vous pouvez faire des achats, mais l'achat n'est pas toujours instantané et pour tous les produits. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour ce qui concerne la stratégie à adopter pour le Black Friday. En principe, en marketing, il faut toujours préparer les campagne. Au moins un mois, ça c'est vraiment le timing qui prend en compte tous les types de produits. Au moins un mois avant, Commencez à savoir déjà quelle action marketing je vais placer, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire au de cette campagne-là. De sorte que vous ne soyez pas surpris et que vous ne preniez pas en fait les décisions marketing sur un coup de tête. Voilà, parce qu'il s'agit d'un budget, ils sont comme des cartouches en fait que vous lancez. Donc je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que si vous voulez attirer des dizaines de clients tous les jours, sans courir après eux ni les forcer, je vous invite à télécharger un extrait de nos séries de livres gratuits sur les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes en cliquant au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye-bye.